Bonjour à tous, je m'appelle Clément, je suis promo 16, j'ai été diplômé l'année dernière et je suis actuellement en semestre de césure après mon master à 2i. Je suis parti avec ma copine Agathe qui est dans la piscine par là-bas et on est actuellement bloqué au Sri Lanka pendant ce tour du monde qu'on fait à la rencontre des alumni du TBM. On est donc dans un hôtel plutôt sympathique avec donc la piscine d'un côté et la mer de l'autre euh, on est dans le seul hôtel qui est ouvert dans le coin puisque tout le pays est en confinement. Personne n'a le droit de sortir, les gens ont juste des petits créneaux pour aller faire les courses. Nous, en tant que touristes, on n'a même pas le droit de sortir. Euh, nos journées de confinement, bah, c'est globalement toujours les mêmes. On, on se lève, on prend des déchets tranquille devant la mer, on fait des longueurs dans la piscine. Ensuite, on a des petits projets perso, euh, améliorer le CV, etc. Pas mal de lectures et de, et de détente. Notre astuce pour garder la banane, c'est euh, dresser le chien, qui est ici. Euh, moi j'essaie d'apprendre à faire du surf, euh, et puis euh, Agathe bah, essaie d'écrire un livre. Et voilà, notre message pour euh, les UT bohémiens à travers le monde, c'est euh, garder la pêche, et puis euh, bah, on est, on, nous on est bien à l'étranger, donc on espère que vous l'êtes aussi.